Re Salut tout le monde, c'est le Coco76 et aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie de la série Comment créer son site web Alors dans cette partie nous allons approfondir le CSS Comme à notre habitude ouvrons notre site tuto avec notre plus. Vous voyez que j'ai rajouté quelques lignes avec des p, slash p et je voudrais aussi que tout ça, ça soit en P comment je vais faire alors on va revoir ce qu'il fait, pourquoi il dit le code suivant est associé à style.css on va dedans et on dit que tout l'épée est en rouge d'accord mais nous on veut pas alors, on va faire un idée. Alors, vous avez déjà un idée ici que j'ai créé déjà avant de faire le tutoriel qui s'appelle lien image. Je vais en créer un deuxième qui s'appelle description. Voilà. Qu'est-ce qu'un idée C'est comme une plaque d'immatriculation. Alors, attendez. C'est comme une plaque d'immatriculation sur les voitures ça sert à se repérer à pouvoir identifier si vous voulez donc ce P là c'est pas pareil que ce P là sauf si on dit tous les P comme là alors pour ça on va modifier notre CSS on veut pas que ce soit tous les P qui soient en rouge alors, on va copier ce code, ctrl-c, voilà. Alors, on va mettre ds, ce qui veut dire que les idées, l'idée qui s'appelle lien-image, d'accord, sera entre les parenthèses, entre les, les accolades et l'idée qui s'appelle qui s'appelle description description se rentre les accolades on enregistre tout on va actualiser le site et voilà alors là on a fait une petite erreur mais ça va se régler vite c'est que ça en rouge oui j'ai compris donc en fait, l'image veut que ce soit rouge, mais ça, on veut pas que ce soit rouge, on veut que ce soit une... noir. Black. Et des descriptions, c'est tout ça. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Hop, euh. Ah, tout est noir. Il n'y a plus de rouge. C'est pas très gay. Hmm. savoir je crois que normalement ça devrait le faire oh uh, non même pas et on va essayer de trouver l'erreur ah j'ai trouvé lien image il manquait un S Mais faut vraiment faire attention et là c'est en rouge super maintenant vous savez et au lieu des idées on peut marquer aussi une classe comme ça là on va mettre un idée et une classe comme ça ça va comme ça on va connaître les deux techniques classe, description et au lieu de mettre un point euh, au lieu de mettre un dièse on met un point et normalement ça fait la même chose et oui On va approfondir le texte. Alors, font-size, c'est pour la taille. Color, c'est pour la couleur. Mais, on va dire que on voudrait une police d'écriture autre que ça. On voudrait du comics sans MS pour le H1. Alors, font, family, aussi surtout mettez les guillemets s'il y a des espaces là regarde Arial regardez Arial il n'y a pas d'espace je n'ai pas les guillemets et c'est redevenu en Arial moi je veux toujours que ce soit du connexion sur MS mais on va mettre Arial Black il y a un espace à Arial Black Black je sais plus si je peux mettre un voilà, c'est différent. On va laisser le comic sans MS. Perso, j'aime bien. Sans MS. On enregistre. Voilà, c'est tout bon, propre. Et le reste est resté comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Si le. On va dire que le navigateur, que celui qui, a fait, qui exécute le site, vieux navigateur on va dire s'il n'y a pas de comics sur MS alors Ar Arial d'accord et non. on n'oublie pas le point virgule voilà alors je voudrais mettre le H3 je voudrais le souligner mettre euh, comment ça s'appelle ah oui font style et c'est euh, on peut le mettre en normal hum, on va le mettre en italique j'ai plus envie de le souligner j'enregistre voilà et c'est en italique Le mettre en normal attendez vraiment désolé pour cette interruption bon voilà normal et ça va remettre en normal bon on peut mettre en gras après tout ça je vous mettrai dans la description euh le sourire tout ça alors Je vais vous montrer comment créer votre icône. Alors, link, voilà. roll, égal. prochaine vidéo, ça va être trop long. désolé Alors, on va bien présenter notre site avec les 10 on va commencer et on va finir une prochaine fois parce que ça va être vraiment... balise DIP. Slash DIP. s'appeler Coucou là, parce qu'on ne l'a pas défini. moi bon, j'ai pas envie de marquer coucou là. <rire> Alors, avec le CSS justement, nous allons le définir. Nous allons dire, c'est un idée, une pièce, comment il s'appelle, menu. Menu, ça va être ce qui entraîne les accolades. défini où aller euh, color. Pour le définir, je vais vous demander d'attendre la prochaine vidéo. Euh, D'accord Bon. Le div en fait c'est euh, je vais vous expliquer en fait. Le div c'est une, une balise qui sert à rien. En fait ça sert juste à mettre un identifiant, mais ça ne va rien apporter de plus. Quand je mets div et que là je marque coucou, c'est moi, et bien ça va me le marquer comme si je ne mettais pas le div. Là ça me l'a mis en bleu. Parce que comme c'est dans, dans le div, et ben, ça me met la couleur. menu par exemple Donc, je vais vous montrer des sites web Donc. Bah, je suis déjà sur google je vais marquer euh, sur quoi on pourrait aller hum. alors attendez je vais aller sur site du zéro Là, là où il y a des cours, tout ça, à l'écrit. Bon, et eh bien vous voyez. Non, c'est pas le bon site. C'est un site pour bien voir. Euh... Bah, Google, tiens. 105 e anniversaire de Claude lévi -Stre. et tout ça c'est une div. Pour le savoir on va faire inspecter l'élément. Oh c'est quoi ce chardien Bon c'est tout simplement plein de div, regardez, div et le lien. Regardez, ce div là ça correspond ce div là en fait ça correspond à l'image. Ce div là ça correspond dedans on ajoute des choses et ça sert à les repérer et à lui et à faire en CSS. Voilà. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Euh, dans le prochain tutoriel, je ne sais pas encore ce que l'on fera. Ce qui est sûr, c'est que l'on fera du CSS. Et du HTML. <rire> voilà. Oh, ça c'est une merde. Donc voilà, euh, vous aurez bientôt une série euh, sur GTA 5. Donc voilà, si vous aimez, hein, vous, avez, vous avez plus beaucoup de temps à attendre. Il y aura bientôt GTA 5. Pour l'instant. J'ai que j'étais à 5. J'étais à 4. Son Andreas. Voilà. Bon, allez, salut. Bye bye. Et à la prochaine vidéo. On se revoit.